Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Krita version 4.2.7.1 Nous allons voir comment mettre une illustration en couleur en utilisant le Colorize Mask et puis nous verrons comment séparer euh, ce calque de couleur en différents calques ici de façon à ce que chaque couleur soit sur un calque propre. Allez, je supprime tout ça, voilà. Je me mets ici sur le layer 2, je clique droit sur euh, ma souris, alors là ici en bas vous avez les petites informations en fait, j'utilise un stylet, mais si je fais euh, le bouton gauche de mon stylet, ça correspond au clic droit. Et le bouton du bas de mon stylet, ça correspond donc au clic de la molette. Alors, on va aller un petit peu plus loin dans les paramètres. Voilà, tablette Wacom, en principe, c'est les euh, paramétrages par défaut. Donc ceci étant dit, hop, je fais un petit clic droit ici. Add, Colorize Mask. Donc une fois que c'est fait, je vais cliquer sur ce petit pictogramme. C'est un pinceau avec un petit cercle en pointillé là. À ce moment-là, ça devient tout flou. Je choisis une couleur, dans mon... ici, dans mon triangle, ou alors là, j'ai des couleurs qui sont déjà enregistrées. Voilà, je vais prendre ceci. Euh, contrôle, bouton bas de mon stylet pour zoomer. Et là, je vais déterminer les zones qui seront couleur de peau. Alors, il faut choisir ici, dans Pixel Art, euh, un des Pixel Art, ici, pour remplir notre sélection. Voilà, hop Donc tout ça c'est couleur peau. J'oublie rien, voilà c'est bon. Après on va passer aux cheveux, les cheveux je vais faire une couleur jaune. Voilà. Donc les sourcils. Hop, CTRL Z pour annuler. Voilà, on n'oublie pas cette partie-là. Tac tac. Euh, ceci étant fait, je vais faire les lèvres. Les lèvres, une petite couleur rouge. Voilà, comme ceci, hop, ça devrait être bon, les yeux euh, bleus, pourquoi pas, tac, les yeux bleus, ici, ici, donc là ça risque de baver, mais c'est pas grave, on retravaillera ça après, et une couleur verte pour le vêtement, donc là c'est pas, ça risque de déborder aussi, et on va choisir un bleu foncé pour le fond, Hop, CTRL-Z. Voilà, ça devrait être bon. Euh, on fait donc un... Ici, on clique sur ce petit picto qui permet de, de faire travailler en fait Krita. Et on voit qu'on a des petits problèmes. Alors CTRL-Z, euh, je reclique ici sur le crayon. Hop, je vais récupérer la couleur ici avec la pipette. Alors le raccourci c'est P pipette je reclique ici sur le, le brush cb en fait ici ça doit être de la peau j'aurais peut-être dû fermer tous mes tous mes tracés ça embête peut-être krita ouais c'est pas mal en fait c'est nettement mieux allez on va dire que c'est bon on est satisfait une autre petite option ici c'est la possibilité je reclique sur ce petit picto de déterminer une couleur en transparence donc je clique sur le bleu hop j'appuie ici sur transparence je réactualise et à ce moment là vous voyez le fond est transparent on va pouvoir appliquer notre euh, colorize mask donc je le convertis en painter layer en paint layer pardon on peut revenir travailler les zones que l'on souhaite donc outil pipette, je récupère le bleu. B, voilà, hop, rapidement. Ça c'est fait. Et ici en vert, euh, j'ai plutôt, plutôt utilisé la gomme. Alors pour la gomme, lorsqu'on a l'outil pinceau d'activer, on appuie sur E. Et vous voyez ici, ça active la gomme. J'agrandis. Alors pour agrandir... J'appuie sur Shift, je clique et je déplace ma souris, euh, mon stylet vers la droite. Ctrl-Z. Voilà. Allez, je vais supprimer tout ça. On va dire que ça, c'est pas colorisé. Après, ce que je souhaite, c'est que chaque élément se trouve sur un calque séparé. Donc, je suis bien sur le Colorize Mask. Je vais ici dans Layer et je fais Split et je fais Lay euh Split Layer, tout simplement je laisse les paramètres par défaut, ça devrait être bon, je fais appliquer, et on voit que donc le Colorize Mask il existe, il m'a créé un nouveau groupe avec différents calques ici, et chaque calque a sa propre couleur, et ça c'est très pratique. Voici donc pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.